Kiltover est une cité florissante animée par le progrès, dont la puissance et l'influence ne cessent de croître. C'est le centre culturel de Valoran, où l'art, l'artisanat, le commerce et l'innovation avancent main dans la main. Sa puissance ne repose pas sur sa force militaire, mais sur les rouages bien huilés du libre-échange et de la pensée progressiste. Située sur les falaises qui surplombent le district de zone et l'océan, cette ville est le point de convergence de flottes entières de vaisseaux qui traversent ces titanesques portails marin pour y acheminer des marchandises venues de toutes parts. L'opulence dont profite la cité a conduit à un développement urbain spectaculaire et sans précédent. Piltover est parvenu et parvient toujours à se réinventer constamment pour devenir une ville où quiconque peut faire fortune et vivre pleinement ses rêves de jeunes guildes de marchands y financent les entreprises les plus folles, des projets artistiques extravagants et grandioses, des recherches ésotériques sur la technologie Extech, ou encore des monuments architecturaux qui rendent hommage à leur puissance. Grâce à l'afflux toujours grandissant d'inventeurs venus explorer les possibilités du domaine Extech, Guildover est aujourd'hui un centre névralgique qui attire les meilleurs artisans du monde entier. Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur les champions de Piltover. Le premier champion est un brillant et excentrique scientifique, un des inventeurs les plus innovants connus à Piltover, qui a déjà créé de nombreuses inventions. Le second champion, quant à lui, est un être transformé en arme et est aujourd'hui le défenseur du clan féroce. Selon lui, la supériorité s'obtient par l'optimisation ex du corps. Le troisième champion était anciennement fait de chair et d'os, mais il est devenu un être entièrement mécanisé, suite à une maladie attrapée à Zone. Le quatrième champion quant à lui est un ancien criminel de Zone, impulsif, et aujourd'hui il maintient l'ordre à Piltover à l'aide de ses armes extèques. Le cinquième champion est le gardien de la paix à Piltover, et il se sert de son arme extèque ainsi que de son intelligence pour attraper les criminels de la cité. Le sixième champion est un inventeur poursuivant le progrès, et il n'aime pas être au centre de l'attention. A l'aide de son arme extèque et de son intelligence, il protège la ville. Le septième champion est un aventurier, et à l'aide de son gantelet chourimien, il use des arts magiques. Et pour finir, le dernier champion est un enfant de Zonia. Il entend l'âme des autres et il chante pour rappeler que l'union entre les deux cités sœurs est nécessaire. Et maintenant, les résultats. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la, la commenter, à la liker. Tout ça m'aiderait beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël pour ceux qui le fêtent, et sinon de très bonnes heures de geek. Et je vous dis à la prochaine.